Salut, mes amis. J'espère que vous alliez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une maison en carton. Voilà. Prenez un carton là, ce carton. Ça, que je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un carton. Saison et un peu de morceaux de carton, je les déjà coupé et une colstique. Voilà, on prend ça et le saison. On va couper. On va couper. Le... Je vais maintenant, je vais continuer avec vous comme couper. Et alors alors qu'il n'y a pas de mots alors alors les gens qui ont pas les qui ont pas les, les morceaux de carton ils peuvent couper dans, dans un carton qui ne qui de ne plus qui, qui, voilà Oups, attention ou oh bien, vous pouvez utiliser la colle stick si vous avez ici, ça, ça a été très détaché, et, ap et après, prenez la colle, si c'est ça, moi, c'était pas grave. Et si, vous le, et, si le colle, et si vous ne collez pas bien, alors c'est pas grave. Moi, si je ne colle pas avec cette colle, parce que moi j'ai pas la colle. J'ai pas la colle pour matt. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà les portes. Voilà les portes voilà les portes de la maison vous pouvez faire comme ça ou bien les portes comme ça portes comme ça si vous voulez et alors euh... et alors prenons la colle ou bien le ciseau le ciseau là j'ai oublié de vous dire euh, que ça est très vraiment important c'est vraiment contente ça je pas j'ai oublié mais, mais si la prochaine fois je vais faire euh, comme par exemple un dessin et moi je vais vous repère après un dessin après cette vidéo parce que tu vois J'adore les activités, ça c'est que, vous, et si vous ne trouvez pas cette vidéo, vous pouvez trouver dans le playlist activités. Donc on vient à la playlist à, à activités plus. C'est parce que ça c'était le premier mot que je l'ai encore déjà, c'était au dernier. Et voilà, et voilà, voilà ça, et alors, euh, alors, il faut faire très attention, les amis. Voilà, et moi ma colle, ça marche pas. Et vous pouvez faire euh, comme ça voilà comme ça ma colle est, ma colle est pas très elle il il ne colle pas bien Donc, je vais voir cette fois ce si que ça va coller Alors, oh je vais voir est ce que cette fois ça va coller. Oh, Le cabaret il a dû détendre. Alors, euh... alors on va faire. Alors, ah la colle ça marche pas. Il est un peu très. Il va presque dire. Alors, vous, alors, je vais montrer son col. Voilà, vous allez faire comme ça. Et comme ça. Voilà, vous voyez bien, je vais compter une caméra. Voilà, comme ça. Comme ça, comme la lettre V, si vous ne voyez pas, bien. Bien, un. Hein? Voilà, comme ça. Alors, alors euh, j'ai fini, je crois. J'ai fini l'activité. Mes chers euh, amis, si vous avez aimé cette vidéo, euh, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Et, et, et faites un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et au revoir dans une autre vidéo prochaine alors bye bye